Bonjour tout le monde, c'est Wiman, oui content de vous voir. Aujourd'hui on fait la dégustation du Peach Crescendo numéro 8. C'est le troisième produit de la même variété, de la même génétique que j'essaye du YouTuber Rootbase, ou si vous aimez mieux, l'influenceur sur Instagram, Rootbase. Je vous recommande fortement d'aller voir euh, ce grower sur Instagram, vraiment là, de très belles photos. Euh, on peut lui poser des questions et puis il nous répond. Et puis, euh, j'ai communiqué avec Rootbase dernièrement. Euh, il va se faire un plaisir de nous faire une petite vidéo et puis envoyer ça à Winman. Donc, si vous avez des questions à poser à Rootbase par rapport à sa grow, euh, il fait pousser son cannabis pas dans la terre. Ce n'est pas un système hydroponique, mais bien euh, dans la coco. Donc, euh, si vous avez des questions, écrivez-les en bas dans les commentaires et je vais euh, sélectionner quelques questions et les remettre. À Root Base. On regarde ça de plus près à la caméra. Le phénotype numéro 8. Peach Crescendo. Nous voici avec le Peach Crescendo. Phénotype numéro 8. C'est vraiment incroyable. C'est qualité Broken Coast. Si amènes ça à la SQDC. Là. Vraiment de la grosse, grosse qualité. Là. Beaucoup de trichomes. L'humidité est parfaite. Il n'y a pas d'arôme, de goût désagréable, de, de cariophilène, euh, poivré, épicé. C'est vraiment très bon. Donc, on va fumer ça immédiatement. Si vous voulez voir des photos, allez sur mon Instagram. Weed Man. All right. Merci, Rootbase. Un gros merci. C'est toujours là, du cannabis de qualité que tu m'envoies. Je suis vraiment, vraiment content. Euh. Quand j'ai été voir sur euh, Leafly, pour euh, me rassurer là, que c'était toujours fait avec du I95, avec du Mandarin Cookie, que je n'ai pas encore essayé ici à Weedman, on sait que le Mandarin Cookie est une nouvelle variété à l'SQDC. Euh, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Euh, quand j'étais sur le site de Leafly, ça a changé, Leafly, beaucoup, beaucoup là, euh, de ventes. Hein. Il y avait beaucoup d'informations, mais maintenant là, on pousse pour les ventes de cannabis. Euh, je ne sais pas là si ça pourrait se rendre au Québec. On sait qu'au Québec, euh, c'est seulement la SQDC qui est légale. Hein? À chaque fois qu'on achète euh, du BC sur Internet, c'est vraiment illégal. Il euh, faut vraiment acheter SQDC seulement au Québec. Donc, Peach Crescendo, ça, euh, ça a été fait pousser par Rootbase. J'essaie ça immédiatement. Phénotype numéro 8. Je parlais avec World base et puis lui c'est un de ses préférés, le numéro 8 mais croyez le, croyez le pas, pas moi, euh, j'ai déjà fumé euh, un ou deux joints car euh, il m'avait donné quand même un bon gramme, c'est le buzz, euh, je sais que je parle beaucoup du goût, mais le buzz il vient aussi avec le goût, euh, je trouve plus euh, buzz le plus sativa, je trouve qu'il y a un petit goût un peu citronné, euh, le goût est différent des deux autres, même si c'est euh, la même graine de cannabis, la même génétique, il y a des petites différences entre les sœurs, hein? vous comprenez, a... c'est comme les humains, il y avoir des deux jumeaux, un qui a les yeux bruns, un qui a les yeux verts, euh, un qui a les cheveux bruns, un qui a les cheveux blonds, c'est quand même des jumeaux, mais ils ont des différences. Pour ce qui est les différences entre les différents phénotypes. On peut voir aussi dans ma grow, euh, le Gorios Gittles, le phénotype numéro 1, il pousse en sativa. Et le phénotype numéro 2, il pousse en indica. On voit les feuilles, c'est vraiment mince, mince, mince, étroite pour le sativa. Pourtant, c'est la même génétique. J'ai acheté 5 graines de cannabis, j'en ai planté 2 sur 5. Et puis les deux sont complètement différents là, quand on regarde le plant pousser. Je ne sais pas si son phénotype numéro 8 était plus en sativa. Ça va être une de mes questions à ah, Roadbase. <coughs> Est-ce que ton phénotype numéro 8 a poussé avec des feuilles euh, du type sativa Roadbase? Je n'ai pas, pas pensé à y poser cette question-là. <coughs> Donc, celui-là, un petit peu plus citronné, c'est tellement doux dans la gorge. Là. Euh, on dirait que c'est un peu crémeux. C'est un peu difficile à expliquer. Vu que je trouve que c'est un buzz célébral, plus dans la tête, euh, plus sativa, euh, c'est moins mon type de cannabis. J'aime mieux le hybride indica qui écrase. Euh, j'ai toujours l'impression que quelques sativa, j'ai l'impression que j'ai besoin d'en fumer un deuxième, un troisième. Mais pourtant, on a l'effet euh, du joint, hein? c'est dans la tête, on est réveillé, plus, euh, plus attentif euh, qu'un indica, surtout là. Donc, c'est un peu ça que je vais vous dire. Écrivez un commentaire, euh, si vous voulez, euh, pour RootBase. Euh, Leafly, beaucoup, beaucoup de ventes. Quand j'étais voir le Peach Crescendo, j'ai sélectionné le Peach Crescendo euh, F1. Euh, beaucoup, ils m'ont offert là, 3, 4 Peach Crescendo à vendre. Euh, je m'attendais pas à ça, c'est un peu différent. Donc, euh, je vous rappelle, au Québec, c'est seulement un SQDC ou si vous avez votre permis de cannabis, vous pouvez faire pousser votre propre cannabis. Un gros merci Rootbase, allez voir son Instagram, Donne un pouce à la vidéo, et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace!